Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais vous parler de musique et euh, commencer par vous dire que euh, notre but sur cette terre est de connaître, aimer et servir Dieu et euh, par là aimer et servir notre prochain Donc l'art doit nous aider à ses objectifs et la musique doit donc nous aider à louer et rendre gloire à Dieu à le prier euh, alors je tiens à préciser quand même que euh, c'est le silence qui est le mieux approprié pour approcher le seigneur pour le goûter intérieurement pour le prier en profondeur intérieure en, avec une réelle habitation mais euh, le chant grégorien euh, permet de prier dieu car c'est le chant liturgique officiel et ordinaire de l'église catholique donc c'est une musique qui a eu son apogée euh, au Moyen-Âge et euh, qui parle le, le plus euh, aux nobles parties de l'âme. Ensuite vient la musique baroque, qui est née euh, au milieu du XVIe siècle et qui a, euh, qui a été euh, produite jusqu'au milieu du XVIIIe. Du et il n'est pas rare qu'encore euh, les compositeurs baroques Calent leur musique sur l'ordo de la messe et euh, le baroque exalte encore les nobles parties de l'âme même si c'est euh, moins, moins euh, vrai que pour le chant grégorien donc il y a quelques quelques euh, compositeurs connus en baroque comme Pelestrina Jean-Sébastien Bach, Heindel, Vivaldi que j'aime beaucoup Rameau, Lully, Couperin. Ensuite est née la musique classique proprement dite qui est apparue à partir du milieu du 18e jusqu'en 1830. Et là encore on a certains compositeurs qui, qui, qui ont encore euh, calé leur œuvre sur l'ordre de la messe. Et donc euh, là on a encore une musique qui, qui parle... Euh, encore aux parties subtiles de l'âme, mais encore moins que le baroque. Et on a des compositeurs comme Mozart, Hind. Euh, ensuite est née la musique romantique vers 1830 jusqu'à la fin du 19e. C'est une musique qui joue sur les émotions et évoque la sentimentalité. Cette musique touche des parties moins nobles de l'âme. Euh, donc on a des compositeurs comme Beethoven, Chopin, Wagner, Debussy. Et ensuite viennent les musiques du 20 siècle qui marquent une rupture donc en fait quand on regarde l'histoire de la musique à partir du chant grégorien on voit que c'est un affaissement un affaissement sur plusieurs siècles et ça, ça culmine jusqu'à la musique que, que l'on connaît à l'heure actuelle par exemple, la, la musique atonale « rompt les règles de l'harmonie ». Je, je vous invite à écouter du Schoenberg pour vous rendre compte de ce que ça donne. En 1917 est né le jazz. C'est une musique euh, qui flatte la sensualité. Le, le rock est né en 1948. Et là, c'est clairement euh, une musique subversive et excitante. Et euh, à partir de là, les musiques qui sont apparus donc à partir des années, euh, euh, à partir des années 60, euh, 70, le disco, le funk, euh, ou la pop dans les années 80, ou l'électro euh, dans les années 90, flat les parties les moins nobles de l'âme. Donc on constate que les mélodies s'appauvrissent de plus en plus, euh, que les harmonies sont de plus en plus grossières, de, de moins en moins subtiles, et que les rythmes sont de plus en plus euh, violents. Et euh, le, le rap est vraiment le niveau euh, presque zéro de, de la musique, euh, car il n'y a pas de mélodie, il n'y a, a, a pratiquement pas d'harmonie, et, euh, et le rythme est grossier. Euh, à partir des années 80, on a carrément vu des musiques euh, sataniques et violentes, comme le metal. Un peu plus tard, dans les années 90, on a vu des trucs en techno euh, bah, clairement sataniques. Je, je vous renvoie au Thunderdome, je crois que c'était de la techno euh, bah, satanique en fait, et, et violente et très dark. Certaines musiques sont excessivement lascives, comme le trip-hop qui est dédié 1992. Il y a aussi des, des musiques qui modifient des, les états de conscience, comme la musique new age. Donc ça a évité, hein, parce que euh, on perd un peu le, la maîtrise de, de nous-mêmes. On... L'hypnose, est à éviter. Hein. L'hypnose est à très fortement déconseillée. Euh, et il y a aussi d'autres musiques qui sont tellement dark qu'elles en deviennent déprimantes. Voilà ce que je je voulais vous dire euh, sur la musique que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo